vilaquei haiti.com gros bonjour bonsoir pour nous tous tant amis fanatiques compatriotes nuyo jeudi en ce dimanche 6 novembre 2022 et c'est si avec même plaisir nous rejoignons dans nouvelle vidéo ça mesdames et messieurs et mesdames, ou même qui vous abonner avec canal ça faut que nous rappeler ça parce que faut que vous abonner avec nous aidez-nous partager vidéo et surtout quitter un commentaire à qui un like guys L'offre faire ça vous ben plus ke content vous ben nous plus espoir et puis vous encouragez nous chercher information côté vous donc c'est si travail nous ça c'est si devoir nous et c'est si objectif ça donc c'est si informer sur ça qui passé dans pays précisément et bien l'a dire que la police et donc et après gros intervention qui était menée dans Vareux, nous connaissons qui t'est récupérée par et bien autorité haïtienne yo et gien pile remek t'a cru que nèg t'a envahi Vareux et reprend encore et bien en en c'est une fausse information selon ça nous gagnons et bien avons dit que notre carade bagala dégénéré comme des bouquets, eh bien notre carade là, donc c'est un pile coup de balle qui a pété. Vite l'homme a toute la meilleure avons envahi et sortant de en baccabon un pile monde hier soir parce que le coup de balle a chanté et population a vraiment besoin à bien pour la police et eh, nous avons inviter autant de quelques audio là quelques monnaies je m'en demandé. Se cou avec la police pour vin poter. Donc, il aide parce que vite l'homme pas décidé, et ben pour le quitter mon dormi en paix, même hier soir dans carade, il a vraiment dégénéré l'autre information qui pral étonner et eh bien, il y a fait la en bas Et la police qui mettait la patte sous monsieur, et la population a déchaîné pour reprendre monsieur nommé la police, mais on connaît depuis au fin mais Babylone, donc il difficile, donc il a pu remettre tout le monde pour aller tout et c'est une a raison qui fait, monsieur a encore envie, mais sinon, la population a vraiment raché, monsieur. T'as coupé tout un pied, monsieur, même monsieur. et pété gel tout ça parce que et donc et population déchaîné population et bien yo en endiablé après tout ça. Bandit nèg, a fin de fait au passé chaque jour kidnappé famille aux yo, yo compatriotes aux yo, manger paquettes l'argent américain alors que pas de travail dans un pays qui donc bandit théorisé population haïtienne, et c'est une raison qui fait l'or, ouais population met, mais son bandit et bien qui obit bagaille dans <laughs> main cherche une raison et eh ben qui fait peuple à la te déchaîné pour prendre monsieur mais la propos mais c'est bien et dommage yo pas de prendre et c'est bon chance pour monsieur tout donc population pas prendre sinon Monsieur t'as passé donc à l'infinitif En tout cas, nous voulons inviter vous à tout détail en dans le vidéo ça qui nous portait pour la pas aujourd'hui en c'est dimanche et donc bon fin week-end à tout le monde. Donc c'est dimanche week-end là tout fini. Donc même si Game One Cap fait causer à cela, mais eh, donc bref en tout cas nous voulons inviter au temps de causer au temps de toute information qui nous portait pour la bonne écoute. Napturn. Monsieur Moïgong, extrait vidéo pour nous là. Et vidéo ça quand même intéressant. Ben nous pas confirmer. Ou et qu'il elle fait exactement mais c'est simplement dans l'extrait vidéo eh bien, nous apprenons que justement c'est assemblé hein? nous bien dit ça parce que c'est surtout dans voice ça nous va le comprendre tas assemblé que yon frère vite excusez-moi yon frère et et et, et il a appelé et a pli, que population la police t'a arrêté bon et yon, fait, nous, on connaît foin nous pouvons en pile en pile en pile par contre bon nous invite à regarder des vidéos hein, qui durent quelques secondes à peine et yon frère t'il a appelé que on t'apprend eh bien, bon nuit et vite c'est ça. Pour comprendre. voyez il La Vous voyez nous voyez Vous nous, Vous voyez Vous voyez Vous Commandant Vous commandant faites il la comment le faites nous Gadol? la biche, a y faites la biche, la faites Voilà, et mesdames, et messieurs, voilà, nous même, nous obliger prudents, hein, nous obligeons prudents parce que j'en ai dit, nous tant des vidéos en même j'avais avec vous, donc, population si on dit, remette nous, Remettre nous petit ça pour nous passer en Mais c'est un objet. Opération zéro tolérance, ganza, ou café, ma... café série vieux dans le pays. Hein? Et bien, c'est ce que Nous-mêmes, la population pour nous. Et bien, nous allons faire avec nous. Et... Bon, et bien, tout le monde Léonel en fil, attention par rapport à question de vite l'homme ou bien zone canadienne. Et bien, nous avons commencé à en otage. Moune banque qui sait que on a parlé là seulement pour de balle même tirer, même les informations arrivent, je ne sais pas quoi, C'est la pour essayer de pour contrôle raisonnant, mais je veux dire là, et nous vous poser une grande question, qui est-ce qui a profité, Jean-Débarré-Saïe Je veux dire, est-ce que nous tous, comme un coup, vite l'homme, vite l'homme, mais qui est-ce, je veux Pas oublier, avant vite l'homme, je veux dire, Of place, on garde qui construit vite l'homme On garde so qui a qui vite l'homme avant, moi, je ne pas Yo, utilisé vite l'homme dans au président, le l'homme yo, bel moyen, yo, bel matériel, yo, par exemple, yo, bel l'argent, et nous, par janvier, nous, le 6 juillet, avant assassinat président Moïse, ils ont fait un de Mais je on garder bien pour eux. que pendant même deux ans, il y 4 étages dedans. Je 4 étages. Il y a intervention. La faut pour libérer. D'après ça, il eh bien, quand à la police. Bilan, la quand le monde peut quand la la police, vous à la police, vous mettez à la police, vous la police, vous la police, la police, la police a le contraire de quitter le place là, mais pour le moment on a parlé là, ça a semblé tout le bagage en vie sous contrôle. D'après la police, il ont retourné après justement, Il est obligé de pousser ça, de faire un château comme il en passe. Pour le moment ça, je dis ça, ça va semblé 50-50. Monsieur, qui décide de camper le bonheur, pile coup de balle, je dis, il m'a fait ça, il est un peu agent, il est pétalisé, pour pas du poids de l'autre avec le secteur de l'Espirée de Toujours au niveau route nationale, niveau où il y a de compliqué. Je dis que eh en prix global, c'est été c'est c'est le c'est un le c'est comme si le c'est comme si le c'est comme si le c'est c'est le de il de de pas la de la chargée, de Vous pas de parce que après là c'est la monsieur bon et comme ça dans le plus explications parce que nous même nous et nous dit nous -mêmes, nous nous Bon côté peuple là, ok. C'est veut dit quoi Eh bien dans la vidéo ça n'a pas galé là. Eh bien au qui end un jeu qui a fait là, on a demandé nous prudent, pile en pile en pile en pile, dans en pile parce que faut nous surtout faire attention avec les réseaux sociaux. Quoi qui baguette qui a écrit qui pas forcément vrai. Même les la police en victime, eh bien yoku il dit c'est pas vrai. Même les Monsieur Ameo, tu mets ces gangsters en you, victime, yoku il dit c'est pas vrai. Donc nous-mêmes, nous ne nous pouvons pas le mettre, nous ne pouvons pas supporter la gang, nous ne pouvons pas supporter ces série de lois gang Simplement, nous-mêmes, nous avons une bonne population pour nous voir la vérité. Mais là, et nous avons un audio là. Nous avons un audio semble semble-t-il que c'est un policier qui voulait dit que par rapport à ça que nous avons écrasé la monsieur. Bon, et bon, il y a une autre explication. Et bon, nous invitons au temps des audio. Puis par la suite, nous-mêmes, on va juger parce que dans le moment où on a parlé là, il n'y a pas de monde qui est en mesure pour dire qui est vrai ça qui n'est pas vrai. On pas qu'à dire ça, les policiers disent c'est vrai. On pas qu'à dire ça, M. dit que c'est vrai. Donc, nous, obligés prudents, et dans le dossier ça, mesdames et messieurs, simplement, bon, il faut attendre l'extrait ça, va comprendre un peu plus, et mesdames et messieurs, sous-dossier ça. Eh bien, nous partons pour dans quelques secondes. Mais avant ça, nous reprend l'extrait vidéo. Je excusez en prie, M. M. Man, ok, non, je n'ai pas excusé, je pas excusez je n'a pas excusez je n'ai pas excusé, je n'ai pas excusé, je n'ai pas excusé, Groupe Vité et puis après tourner sous dossier, et Chabou, vous allez vous monsieur, nous pas vous inquiéter. nous. Oui, groupe Vité qui envahit le non, mais on a parlé là, ou même qui a des gens qui sont dans le et c'est rentrer en communication avec eux, parce que, bagaille grave. Oui, frère. Eh bien, nous allons dire, au niveau du Canada, justement, il y a un SOS qui déjà, il y a un qui déjà, justement, prendre contrôle de la situation, vous le service de le mal qui a pendant nos zone c'est de côté arrivé à installer un chef de gang au niveau village, Mandela, samedi à et pour les autres, chef de gang, la police est intervenue très en avec messieurs, et des bilans, des Yon couple, yon un couple qui a déjà ni madame ni monsieur, tous les deux arrivés et justement mourir dans la caillou. Après échange de tirs, tous les deux ont atteint des projectiles. situation compliquée au niveau du Village, Mandela au niveau de non et bien, tout le monde a Justement, quitter la caillou, et bien, avec intervention, et justement, vous dans ça qui a tenté d'installer installer caillou dans la zone là, nous c'est eu qui a fait la pire de des jours ça haut, Il a justement installé le groupe de la dans machines de de de de police, des ont de de des machines de de police, des machines de de police, des machines de police, des machines de police, des de de police, des machines de police, des machines de qui travail, et bien, oui, la, même, c est encore niveau va bien, ouais, la politique même, c'est quoi la police que nous aujourd'hui, mais quand n'a pas toujours là, et bien, monsieur, qui est très confiant par rapport au gouvernement, monsieur le gouvernement, et, bien, vous et, et qui ça, qui ça déjà déjà réalité, et bien, ouais, au niveau de la zone tannue, a comme compliqué, à part justement malade, mais c'est la police et bien, au niveau Villa et Mandela, qui a compliqué là, la monsieur, donc, SOS pour la police, même si quand même, des que des, des, des parlez bon, bon, de l'autre côté, vous pouvez de donner le dos. Et bon, nous invitons autant de hauts jours, mesdames et messieurs, nous avons justement SOS qui est lancé pour Kara Et semble-t-il, pour une première information qui vient de nous, eh bien, et monsieur groupe gang vite l'homme, semble-t-il qu'il a été mété en chef gang eh yo t'été metté en chef gang dans Cara 2 soit disant un rasta et bien population elle-même qui va jouer avec voler ça yo population passe à l'infinitif et dans même moment ils installent installer chef gang non population passer ça à l'infinitif donc groupe vite éviter l'homme dans le moment n'a pas là yo même yo en colère yo fâché dès que population et, et manger groupe gang que yo t'été metté hein et bien qu'on est là yo vient tirer revanche c'est ça qui vient nou, de nous là qu'on est là mais en nous invito tendez audio mes messieurs. Pour comprendre mieux. Et tout papa qui sous le comment nous monsieur? Tandis que informés, les de l'église tout envahi là-bas, monsieur, dans qui a passé dans le le pot de nous ce qu'il Et il y a plusieurs papas qui habitent dedans mais nous avons situation déjà. Si vous avez des manches, vous vraiment répondre à l'examen et en pile. Fait le message passer pour nous, monsieur. Vous n'avez pas de souhait, vous qui pas de souhait. Vous n'avez pas d'intervention, vous n'avez pas de blindé, vous n'avez pas dans la zone. Et machine police, vraiment pas de caractère comme ça, parce qu'il n'y a vraiment de copier la zone. Et nous copions, monsieur, de nous gère ça, il nous gère ça. Il ne pas parler. Monsieur, secours, secours. Bonne journée à la D'ailleurs, nous sommes en village, dans le côté de la zone. Secours, monsieur. Fais la police secours, secours. Nous connaissons plusieurs papas dans ces vies, mais nous allons marcher nous-mêmes. Secours, secours. Nous attendons F3, monsieur, et nous attendons. Et quand même, pour qu'on y ait là, nous ne pouvons pas dire si la police est en pour de venir pour venir à renfort avec les policiers, mais... Et c'est quand même très grave. Non, pas le nom de hein, Kounia là, dans laissant. Non, non, moi, ça, Kounia là. Eh bien, SOS a lancé pour Kara Et pour Kounia, jean n'en Lagnol, semble t Et il qu'au moins, il y a une victime. Pour partie pas deux. Oui, nous nous, justement, il y a nous, couple qui nous, nous, nous, nous, Monsieur, tous les nous, nous, et atteint des projectiles et nous, il Donc, nous a qui habité par des policiers qui ont fait des qui ont fait des gens, des gens qui ont fait des gens, qui ont fait des gens, de qui des gens, qui ont fait des gens, qui ont fait des gens, qui ont fait des gens, ont fait des qui au la police et les législations que nous depuis tant, nous même que a fait à bien au temps, comme ces gens qui disent nos vidéos, mais même si on commence à en pour l'autre, qui que politique là, si est il a la nous pour et au niveau de et l'école voilà et puis pendant ce temps mesdames et messieurs là et nous parlons de, parler de ça par rapport et pour qu'elle bon bagaille quand même très tragique parce que là nous faisons ce que nous disons, il y a un accident là qui, quand même, qui fait là. Et, bon, ce c'est pas ça que nous avons en vidéo, mais c'est quand même assez grave. L'air que ce n'est pas un bandit, et, qui a fait, je ne ça et, bien, c'est accident de la route. Et on va regarder dans quelles conditions ça a passé pour journée, jeudi et samedi. Hein? Accident ça là. Et quand même, il y a plusieurs et, bon, victimes pour pas dire que qui mourent également. Et oui, là, nous prenons un dossier justement, accident ça. Et qui compte le passé, qui s'accueille même, Fababane Eh bien, tu me dit, à proximité du département euh, nord-ouest et du département la américain tu as parlé des de, de zones communes, des gens, mais moment où parlé, il justement population qui a même, et justement, lancé un cri d'alarme de l'autorité sanitaire par rapport à un euh, accident qui peut aller à la vie plusieurs mondes. Mais, il y a un bus qui est absorti au niveau du département nord-ouest, qui environ, et 15 mois là, la donne, il y a un accident qui est arrivé au niveau des ponts du mezla Nous avons appelé du mezla sont son pont. Prenez-le-Journal, c'est déjà au pied d'un pour justement reconstruire pour ça. Mais pour ça, qui arrive, si est arrivé, s'est effondré depuis bien des mois après l'assassinat de prenez Et bien, l'autorité en place n'a pas fait rien justement reconstruire pour eux. et bien gagner un gros candidat qui a sorti au niveau du département département nord-ouest arrivé zone ça et bien il a tenté justement épargner justement zone route qui casé là et bien là justement est effondré dans gloire qui justement au niveau pour pont du Mesa et ça qui potait la vie aller plus de neuf chrétiens vivants et environ six lots yo, yo ouvert l'hôpital non mon appel là il a pris un soin mes amis mes résultats Bataille, n'est-ce pas le contre Jovenel, eh bien, prenez un journal qui lui-même était au pied d'eau pour ça, eh bien, il y a assassiné, mais qu'on a là, qui nord-ouest, donne un par rapport avec un qui peut aller, la vie, qui passe neuf monde sur place, pendant que justement, eh bien, zonza, il y a déjà autorité, il a déjà fait mes sous lui après assassinat, Christophe. Voilà, et en tout cas, c'est triste. Et mais pendant cette temps, on a avancé.